La guerre d'Ukraine marque notre entrée dans une nouvelle ère, dans la phase conflictuelle, dans la phase chaude de la grande confrontation de notre temps, la confrontation pour la suprématie mondiale entre l'Amérique et la Chine. Cette euh, phase chaude dans laquelle on, on rentre s'accompagne de la reconstitution d'un grand rideau de fer. Alors si, pendant la guerre froide euh, du second 20e siècle, euh, ce rideau de fer allait de l'Adriatique à la Baltique, là, mondialisation oblige, on est sur euh, un autre format, on est sur ce que j'appellerais une grande muraille de fer, qui, elle, va du golfe de Finlande pendant 3500 km jusqu'au golfe Persique. Et là, on n'est plus en train de couper l'Europe à l'est et à l'ouest, on est en train de couper le continent eurasiatique en deux. C'est quelque chose d'absolument massif, qui apparaît très clairement aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand monde qui l'observe, parce que tout le monde s'en fout, parce que personne ne comprend rien à ces questions-là. Euh, et que, euh, un peu comme un miroir euh, du rideau de fer de la guerre froide, on a cette espèce de grande muraille qui, qui ne s'abat pas brutalement, euh, comme s'est abattu le rideau de fer à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'élève lentement, qui n'est pas en train de protéger le monde d'une guerre chaude, ce qui était le cas à cette époque-là, mais au contraire de préparer la guerre chaude, et qui n'est pas cette fois à l'initiative des Soviétiques, mais qui est à l'initiative de l'Amérique, qui, dans cette affaire, est devenue la puissance déclinante, euh, qui a intérêt euh, à monter des murs. Donc, grande confrontation entre la Chine et l'Amérique, et première phase avec la reconstruction des blocs et d'un grand mur du golfe Persique jusqu'au golfe de Finlande, pour couper le continent eurasiatique en deux. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, parce que bien évidemment, pour arriver à ce genre de conclusion, il ne faut pas deux secondes, ça prend un peu de temps, ça demande un peu d'analyse, il faut faire de l'histoire, il faut faire de la géopolitique, il faut faire de la géographie, on ne fait... On fait si rarement de la géographie en France, et je ne parle pas de mettre trois cartes avec quatre foyers, euh, de, de, de, de, de, quatre foyers de conflits. Hein. Je vous parle de cartes analytiques dans lesquelles on oriente la pensée, dans lesquelles on développe une pensée articulée avec une thèse euh, et une lecture. Euh, et c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, euh, si vous ne me connaissez pas, je suis Did La Fortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire. Je vous fais un, un, un lien là-dessus. Toujours pareil euh, pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, le travail que je produis se fait sur le temps long. Euh avec des raisonnements que je pousse pendant plusieurs années, euh, et que euh, cette vidéo s'accompagne d'un texte, euh, et qui est, à mon avis, non seulement complémentaire, mais et, et, quand on est sur des sujets aussi importants que ça, qui vont nous emmener pendant 30 ou 50 ans, parce que c'est le temps dans lequel on se projette, là, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, mais ce qui se passe en trois jours, ça m'intéresse assez peu, en fait, parce que moi je cherche à guider mon action à long terme, euh, eh bien, euh, y a le texte et le, la vidéo me semblent complémentaires. Donc euh, regardez cette vidéo, commentez-la, partagez-la si vous trouvez qu'elle n'est pas totalement insensée, apportez la contradiction, hein, on aime beaucoup ça ici, la contradiction, euh, et complétez-la avec le texte, surtout si vous n'aimez pas les vidéos trop longues. Oui, cette vidéo sera longue, oui, je ne suis pas quelqu'un de très concis à l'oral, je le suis à l'écrit en revanche, donc euh, si vous voulez comprendre et lire vite... Le texte. Le texte que vous allez voir là-haut. Et maintenant, on va y aller. On va essayer de comprendre comment est-ce que, de la guerre d'Ukraine, euh, on arrive à se projeter sur l'Eurasie tout entière. Alors, pour ça, il faut déjà commencer par comprendre un petit peu euh, pourquoi les revendications de Poutine sont pas totalement débiles. Le... D'ailleurs, c'est quelque... quelque chose euh, qui me paraît un peu important... Euh le de cette manière de voir la guerre d'Ukraine comme cette reconstitution des blocs et l'entrée le, dans une nouvelle phase de conflit euh, est beaucoup plus intéressante que l'histoire euh, des télés euh, qui, vous donne, euh, qui vous donne comme clé d'analyse un Poutine qui serait un tsar fou vieillissant, atrabilaire, euh, en train de rêver de reconstituer une vieille URSS ou un vieil empire russe avant sa mort. Ça, c'est stupide. C'est d'une connerie, mais pas possible. Donc là, voilà l'Ukraine. Et ce qui est important, c'est de voir qu'on est sur une bande, euh, une bande euh, assez importante, historiquement et géographiquement, euh, qui sépare, comme ça, tac, tac, tac, on va le mieux le voir en gros, qui sépare la péninsule européenne ici de l'immensité asiatique. Tac, pardon pour l'Inde. Ici. Et alors là, euh, le, le fait qu'on soit sur une projection à plat ne rend absolument pas bien euh, les espaces. Si vous regardez sur un planisphère, sur, un planisphère, non, sur une map-monde justement, vous vous rendrez compte que l'Europe est vraiment tout petite. Toute petite à côté de l'immensité russe, beaucoup plus que ce qu'elle n'apparaît là. Et vous voyez que cette zone-là, dans laquelle il y a l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie et la Lituanie, c'est vraiment la fracture géographique entre la péninsule européenne et l'immensité asiatique. Et ça, c'est important, parce que, euh, historiquement, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est des pays qui, historiquement, ont toujours énormément souffert. Les quatre pays que je viens de vous citer sont ceux qui ont euh, payé le plus lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale, alors on sait bien à quel point la Pologne a été martyrisée, l'Ukraine a été encore martyrisée d'avantage, la Biélorussie encore un peu davantage et la Lituanie c'est pas mal non plus. Donc on est vraiment géographiquement sur ce que l'on appelle euh, des marches, c'est-à-dire euh, les, les marches, euh, c'est-à-dire des espaces frontières euh, entre. Alors généralement on parle de marches pour des empires, mais là ce sont des marches géographiques où on a une séparation entre l'Europe euh, géographique, l'Europe, pardon, la péninsule européenne, parce que si l'Europe géographique, on peut la faire aller euh, jusqu'à l'Oural, généralement par là-bas, par là-bas, pardon. Euh, et là, c'est vraiment cette péninsule qui est intéressante. Et, euh, et, et l'Ukraine est véritablement à euh, un endroit très particulier. Vous avez au sud euh, la mer Noire, donc, euh, qui ferme l'Ukraine. Alors, qui ferme l'Ukraine aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous aviez l'Empire Ottoman qui était en Crimée pendant très longtemps, et qui a harcelé l'Ukraine pendant très longtemps, euh, et vous avez surtout quelque chose qui est très important, géographiquement, c'est que vous avez euh, en Ukraine la pointe de quelque chose qui s'appelle euh, la Grande Steppe Occidentale, qui fait quelque chose comme ça. Tac, tac, hop Alors, je veux ça en sachant que dans cette affaire-là, vous avez Moscou à peu près par là, juste un peu au nord de cette grande steppe occidentale, et que l'Ukraine est à la pointe de cette grande steppe. C'est un peu plus. Hop là, ça part un peu plus comme ça. Hop. Et euh, donc, vous avez cette grande steppe occidentale qui fait que l'Ukraine est ouverte à l'Asie. Euh, le... Quand vous êtes à Kiev, vous êtes déjà à Moscou, vous n'avez plus aucune barrière naturelle pour aller jusqu'à Moscou. Euh, ce qui aujourd'hui se traduit aussi par, euh, une fois que vous êtes à Kiev, euh, vous êtes à 5 euh, minutes euh, en bombe atomique de Moscou, et Poutine, l'a très clairement dit, ne peut pas accepter qu'une ogive nucléaire soit euh, à un temps si court de Moscou, parce que ça lui donne pas le temps de savoir s'il si faut répondre euh, en dégommant tout le monde ou pas. Et donc non seulement vous avez cette ouverture-là, et, et cette grande steppe occidentale est importante, parce que euh, c'est par là que sont arrivés les Huns, c'est par là qu'est arrivé Djeniskan, ce sont les Mongols euh, qui, euh, au XIe et XIIe euh, siècle, ont, euh, ont, ont détruit euh, le, le, premier, euh, le premier royaume ukrainien, qui était à la Russe de Kiev, et qui se sont installés durablement en Ukraine. Donc vous avez un territoire qui est certes en Europe géographiquement, mais qui est totalement ouvert sur l'Asie et, et, euh, et, et qui, est, euh, euh, qui est ouvert donc à, à, à tous ces grands cavaliers et ces peuples des steppes euh, qui ont fait énormément souffrir euh, l'Ukraine et, et, et l'Europe orientale de manière générale. C'est une histoire qu'on connaît assez mal. Et en revanche, et à la différence de la Pologne, c'est ce qui fait que l'Ukraine et la Pologne sont des pays très différents, L'Ukraine est fermée à l'Europe occidentale. Elle est fermée à l'Europe occidentale par... Tac. Ici, les Carpates. Tac. Alors ça ne va pas tout à fait en Ukraine. Les Carpates sont en Roumanie. Mais vous avez quand même les Carpathes qui sont là. Et qui passent en Ukraine d'ailleurs. Pardon, j'exagère. Ça, ça fait comme ça et ça redescend. Vous avez un petit bout en Ukraine, des Carpates quand même. Et c'est fermé aussi par... Un autre truc là, qui est le delta du Danube, qui est le plus grand delta d'Europe, euh, qui est une zone humide considérable, qu'on franchit pas comme ça. Et en plus de ça, vous avez aussi, euh, ça c'est un peu plus anecdotique, mais vous avez euh, au-dessus de Kiev, par là, même par là, tac euh, ce qu'on appelle les marées du Pripyat, euh, qui, euh, qui, qui, qui, qui ferme aussi un petit peu euh, l'Ukraine au, au nord et à, à la Pologne. Alors ça va un peu plus par là. Bref. Et du coup, vous avez historiquement une région qui est enclavée euh, pour l'Europe et qui est en revanche ouverte pour l'Asie. Donc il y a... Poutine n'est absolument pas... Euh, n'est absolument pas, en dehors euh, de l'histoire et de la géographie, en n'acceptant pas la militarisation de l'Ukraine. Et c'est important, notez bien ce que je viens de vous dire, Poutine n'accepte pas la militarisation de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est-à-dire que quand vous avez Ursula von der Leyen, euh, qui, von der Leyen qui vient euh, vous expliquer que euh, les Ukrainiens euh, sont avec nous, ils sont nos amis, ils, sont, ils font partie de nous, ils vont rejoindre l'Union Européenne et qu'elle fait cette demande forcée, ça n'a jamais été le problème. Hein. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un pays euh, qui est en la matière euh, absolument euh, remarquable, c'est la Finlande ici là et quand vous êtes en finlande vous êtes vous êtes à 150 km de Saint Pétersbourg ici euh... et donc euh, vous êtes autrement euh, plus dangereux vis-à-vis euh, -vis, euh, de la Russie et des névroses russes euh, que l'Ukraine. Et pourtant, la Finlande euh, est restée autonome après la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous que les Finlandais se sont battus contre l'URSS et contre les nazis, euh, et qu'ils ont réussi à conserver la, leur indépendance par une politique farouche de neutralité, et même plus que de neutralité, ils ont compris que s'ils voulaient euh, survivre euh, dans le, le monde de l'après-guerre, ils, ils se sont constitués comme une sorte de zone démilitarisée, qui était acceptable pour tout le monde, c'est ce que ça a donné un gros barbarisme, qui est la finlandisation. La finlandisation, c'est le fait de rendre un pays neutre pour le rendre acceptable entre deux pays frontières qui se battent pour la domination et la suprématie sur ce pays. La Finlande a trouvé cette voie de neutralité qui lui a permis de rejoindre l'Union européenne et la zone euro, soit dit en passant. Donc... Alors c'était en 1995 et la Russie était autrement plus faible qu'aujourd'hui. Mais n'empêche, non seulement vous avez géographiquement et historiquement une Ukraine qui échappe à la sphère d'influence occidentale, l'Empire Le, romain n'a jamais été au-delà du Danube. Gengis Khan euh, n'a jamais été durablement au-delà du Danube dans l'autre sens. Il euh, y a une frontière géographique extrêmement puissante, euh, qui est aussi une frontière civilisationnelle. Alors bien sûr qu'on est encore sur des chrétiens, et on est sur, sur toute la partie euh, orthodoxe et des chrétiens d'Orient. Mais vous avez quand même une rupture qui est importante. Et non seulement vous avez donc une revendication de Poutine qui n'est pas totalement débile, mais en plus de ça, vous avez une solution qui devrait être acceptable pour tout le monde. Cette solution elle n'est pas compliquée, c'est est la finlandisation de l'Ukraine, et cette finlandisation de l'Ukraine euh, vous permettait non seulement à long terme euh, une, un rapprochement politique avec l'Union européenne. C'était pas forcément un problème. Hein, il fa... En revanche, il fallait régler le problème militaire d'abord. Et là, c'est la très grande faute d'Ursula von der Leyen euh, de vouloir forcer... Euh, l'accession de l'Ukraine à l'Union Européenne avant d'avoir réglé la question militaire. C est, c est, c est... Je pense même pas que c'est une faute, je pense que c'est simplement une provocation. Euh, c'est une provocation américaniste d'Ursula von der Leyen. Mais quand on y pense, c'est-à-dire que, que euh, nos médias soient devenus à ce point euh, vassalisés et euh, décérébrés pour que ça ne choque absolument personne que Bruxelles, en même temps, envoie un demi-milliard d'armes en Ukraine et force l'adhésion, c'est absolument contradictoire comme politique. Vous ne faites pas rentrer un pays euh, dans euh, votre sphère alors que vous venez de lui envoyer un demi-milliard d'armes. Enfin, dire, Les armes, ça se distribue facilement. Euh, ça se reprend un peu plus difficilement. Euh, euh... C'est un truc de ma boule. Il faut pas faire des choses comme ça. L'Ukraine n'a déjà pas besoin euh, de se d'être de, de, dans l'Union européenne pour que ses armes refinissent finissent chez nous dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans et que euh, ça finisse dans de mauvaises mains chez nous et qu'on on paye le prix de ces armes deux fois. Hein. Euh, mais du coup, vous aviez cette possibilité de finlandisation. Mais pour ça, il fallait démilitariser. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Mais et cette possibilité de finlandisation qui a été soutenue par Emmanuel Macron... C'est-à-dire que alors ce pas des, cho des choses qui circulent, mais je ne serais pas étonné qu'Emmanuel Macron ait poussé auprès de Poutine cette solution de finlandisation, qui était non seulement là, une solution raisonnable, mais acceptable par Poutine. On pouvait y arriver. Et le problème, c'est que, si vous voulez, Macron est impuissant. Macron est impuissant. On l'a vu. Il essaye tout ce qu'il peut. Euh, au fond, il a bien vu qu'il y a une fracture qui s'est dessinée entre Bruxelles et Paris et Berlin. Euh, Bruxelles poussant la diplomatie américaine contre les intérêts français et allemands, et plus généralement les, les, les, les intérêts américains. Mais vous vous retrouvez donc dans une situation où il y avait une guerre qui était évitable euh, facilement euh, et qui ne l'a pas été. Et du coup, il faut essayer de comprendre pourquoi cette guerre n'a pas été évitée, euh, alors que, euh, bah, normalement, tout, tout devait amener à une résolution de ce conflit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi euh, à éviter cette guerre C'est quand même un truc de dingue Alors là, il faut qu'on reparte un peu plus loin, maintenant, on va reprendre, on ne va plus se mettre à l'échelle de l'Europe de l'Est, mais on va se mettre à l'échelle eurasiatique, hop là, là, on est bien, et on va commencer par regarder... Euh, ce que observer ce qui a changé euh, ce qui a changé depuis cette guerre et depuis cette guerre donc on va j'aurais pas dû effacer mon ukraine on va redessiner l'ukraine depuis cette guerre il y a un truc extraordinaire qui a changé et que personne n'a vu et il y a une raison pour laquelle personne ne l'a vu on va voir ça euh, notre ukraine est là tac hop Hein, on ne met pas la Crimée, parce que ça y est, la Crimée, je pense qu'on est tous d'accord que maintenant elle est russe. Hop, donc vous avez l'Ukraine qui est là, hein, donc, qui est donc à la pointe de cette steppe occidentale asiatique, et fermée à l'Europe par les Carpathes et le delta du Danube. Tac, et un petit peu les marées du Pripyat au nord. Tac. Donc vous avez cette Ukraine qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est euh, la réponse. Ça, c'est très intéressant. Où est-ce qu'ils mon... Ça, c'est rigolo, ça. J'ai perdu mon... J'ai perdu mes... mes crayons. Alors, attendez un instant. Où est-ce qu'ils sont partis, mes crayons Ah, voilà. Euh, pardon, excusez-moi. Et, euh, et donc, on va regarder un petit peu les conséquences de cette guerre. Et dans les conséquences de cette guerre, il y a un truc qui est extraordinaire, et qu'on ne peut voir que, si on fait de la géographie un peu sérieuse, euh, ce sont euh, les sanctions, euh, les sanctions contre la Russie. Notez bien, d'ailleurs, à quel point euh, la réponse a été forte sur les sanctions économiques, et à quel point, depuis le début de cette affaire, tout le monde vient crier que euh, c'est la grande faute de Poutine, parce qu'il est en train de se tuer, tellement les sanctions seront terribles euh, de manière totalement disproportionnée euh, avec... Euh, C'est-à-dire que si, si on veut éviter une guerre, éventuellement, euh, on pouvait faire d'autres choses. Si vous voulez, euh, déjà, vous pouviez faire cette finlandisation. Euh, ensuite, euh, vous ne pouvez pas directement euh, envoyer euh, des armes, mais... Euh, vous pouviez, euh, vous pouviez quand même apporter une réponse militaire, vous pouviez apporter, euh, vous, vous aviez des moyens, si vous voulez, que tout d'un coup, vous ayez euh, la réponse économique, et la réponse économique n'était pas, absolument pas évidente. Mais cette réponse économique, on peut comprendre un peu mieux pourquoi elle est là, tac, tac, tac, si on commence à regarder la frontière russe. Donc ça, c'est la frontière russe, tac, tac, tac, hop, Hop, et nous, ce qui nous intéresse, c'est jusque-là. Donc ça, une des conséquences de la guerre d'Ukraine, c'est que vous avez toute cette partie-là, tac, tac, tac, qui est désormais coupée aux échanges. De manière générale, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf. Ça, c'est coupé aux échanges. Alors, attendez, il faut que je fasse un peu attention là quand même. J'ai été un peu... Loin ici, vous allez voir pourquoi c'est important. hop Et donc vous avez cette frontière-là qui est coupée aux échanges, et vous avez un autre pays, donc vous avez la Russie qui est fermée, et vous avez un autre pays ici, hein, comme de par hasard, qui s'appelle l'Iran. Et donc, je ne sais pas pourquoi je fais tout l'Iran, ça si pas besoin. Et donc aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que quand vous allez du golfe de Finlande, qui est ici, au Golfe Persique qui est là, et eh bien, il ne vous reste plus pour passer euh, en, en route terrestre hop, que ce tout petit couloir là, avec l'Azerbaïdjan ici et euh, la Caspienne là. C'est-à-dire qu'il faut que vous enjambiez la Caspienne, que vous passiez par l'Azerbaïdjan, l'Arménie euh, et la Turquie pour arriver au Bosphore. C'est la dernière route qui est ouverte en ce moment pour aller d'où Eh bien de Chine en Europe. Là, c'est le moment où on fait rentrer la Chine dans notre jeu. Tenez, hop, la Chine, on va noter la Chine. Hop, On va faire ça un peu grossièrement, vous ne m'en voudrez pas si vous voulez des belles cartes qui sont pas faites en, en, dans les conditions du direct, allez encore une fois voir l'article. Euh, là, vous avez des cartes un peu plus chiendées qui sont pas faites à main levée. Euh, J'ai pas fini là. Ah là là, mais je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'étais en train de prendre la Mongolie. Ça, je, les Chinois seraient très heureux que je prenne la Mongolie, mais il faut pas prendre la Mongolie. Alors, on recommence. Tac. Hop. Hop, voilà. Donc là, vous avez la Chine, euh, et donc vous n'avez plus que ce petit passage-là, et encore, donc vous, avez, vous passez par l'Azerbaïdjan en jaune, et l'Azerbaïdjan, ben, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un truc qui s'appelait la, la guerre du Haut-Karabakh, c'était il y a très très, très longtemps, c'était en 2020, euh, mais vous êtes sur des zones qui sont d'une fragilité extrême, parce que donc, vous avez le Haut-Karabakh euh, qui euh, a opposé les Arméniens, et Les Azéries euh, en 2020, où encore une fois Poutine a été faire le pacificateur euh, euh, là-bas. Euh, et surtout, vous avez, euh, vous avez, pour, vous, vous avez pour arriver jusque-là, le Kazakhstan ici, euh, et le Kazakhstan, euh, ben, comme de par hasard, euh, alors est-ce que dans quelle mesure c'est sérieux ou pas dans ces pays, on ne sait jamais trop, mais aurait fait face à un coup d'État euh, au mois de janvier dernier. Donc vous avez quelque chose quand même qui est étonnant. Et il faut mettre ça en parallèle, en perspective plutôt, avec euh, quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais probablement pas très bien, qui s'appelle les nouvelles routes de la soie, ce que euh, les Chinois appellent euh, « The Belt and Road Initiative euh, », c'est-à-dire l'initiative euh, « route et ceinture », euh, C'est pas bretelles et ceintures. Elle était pourrie, cette blague. Euh, C'est route et ceinture parce que vous avez... <rire> oui, route et ceinture parce que vous avez une ceinture maritime par là, qui passe euh, par là, et vous avez des routes, essentiellement ferroviaires, euh, qui, elles, vont... Euh, il y en a six en tout, et il y en a trois euh, qui vont jusqu'en Europe. Vous en avez une qui euh, part assez au nord, notamment pour euh, notamment pour euh, prendre aussi l'ouvrir euh, à la Corée du Sud. Euh, C'est bête ce que je viens de dire, parce qu'il y a quand même la Corée du Nord entre les deux. Euh, C'est complètement bête ce que je viens de dire, excusez-moi. Euh, et puis je crois qu'elle part pas en plus aussi au nord que ça. Hop, elle part comme ça. Vous en avez une qui part comme ça, qui traverse euh, la Mongolie. D'ailleurs, le, le projet principal et euh, la liaison ferroviaire entre la Mongolie et la Chine, qui n'existait pas, où il faut enjamber le fleuve Amour, vous avez des infrastructures monstrueuses qui sont euh, faites, et euh, qui ensuite retrouvent le tracé du Transsibérien pour aller jusqu'à Moscou, et ensuite, je suis un peu trop au nord, pardon, et ensuite Saint-Pétersbourg. Donc là, vous avez ce que les Chinois appellent un premier corridor économique. Tac qui, essentiellement, dessert la Russie. Euh, et une fois à Saint-Pétersbourg, vous pouviez prendre un bateau et aller en Europe. mais bon, non euh, Et donc celui-là, euh, il n'est pas techniquement fermé, euh, parce qu'il euh, traverse la Russie, mais une fois que vous êtes à Saint-Pétersbourg, vous n'allez pas plus loin. Et vous en avez un autre, qui est, que l'on appelle le Grand Pont Eurasiatique, qui, lui, traverse le Kazakhstan, traverse la Russie, l'Ukraine, comme de par hasard, la Pologne, pour arriver jusqu'en Allemagne. Désolé, c'est pas très bien dessiné tout ça, mais vous voyez le... Donc ça, ça c'est le principal. Ça, c'est vraiment le, la grande route principale pour relier euh, la Chine à, à l'Europe. Et vous en avez donc le troisième, qui descend du Kazakhstan, traverse la Caspienne, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie, hop, pour arriver jusqu'au Bosphore. Tac et donc vous avez là les trois routes qui vous permettent de rejoindre euh, qui vous permettent de rejoindre l'Europe par voie terrestre. Et ça, ben, ces routes-là, celle-là, ben, elle, elle est fermée ici, et celle-là, elle est fermée ici. Donc, vous avez déjà deux routes sur les trois, et y compris l'essentiel, la, la, la, la majeure, donc le grand pont euh, Eurasiatique qui sont fermés et vous avez la troisième, où il euh, faut quand même être bien accroché, parce que euh, il faut commencer par remonter au Kazakhstan, redescendre, passer la Caspienne, passer l'Azerbaïdjan, ils sont au Karabakh, traverser euh, la Turquie, qui va pas exactement bien en ce moment non plus, pour finalement arriver au Bosphore. Alors bien sûr, tout le monde s'en fout de ce truc-là. Et tout le monde s'en fout pour une raison assez simple, c'est que banane, euh, les échanges, ça se fait par la mer oui, c'est bon, je sais. D'ailleurs, encore une fois, on se projette sur le temps long. Je ne serais pas étonné que les grands détroits, euh, Malacca, euh, Suez, Gibraltar, qui permettent de, de rejoindre euh, l'Europe depuis la Chine, euh, soient, des zones de, euh, soient des zones conflictuelles dans les années à venir. Mais il y a une autre différence euh, entre euh, la, la, la, la ceinture maritime et les routes ferroviaires et les, les routes terrestres. La différence, c'est que quand vous faites une route maritime, vous reliez un point à un autre euh, avec, entre les deux, ben, euh, une énorme immensité d'eau dans laquelle il ne se passe rien. Pas grand-chose, en tout cas. Euh, à part les détroits, où là, vous tenez les routes ou pas, euh, et où vous pouvez couper assez facilement hein, euh, le, le commerce. C'est-à-dire que s'il faut, faut faire le tour de l'Australie et passer dans les 40e rugissant euh, parce que vous avez fermé Malacca ou, ou Suez, euh, ça se passe pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de bateaux euh, qui vont euh, facilement dans les 40e rugissants. Et les plus gros, surtout, n'y vont pas, euh, paradoxalement. C'est-à-dire que les, les, les gros bateaux euh, montent sur les vagues et se cassent en deux à l'intérieur. Donc les, les énormes tankers, les énormes porte containers ne peuvent pas faire le tour par l'Australie. Bref, ça c'est du taille, on s'en fout. Euh, mais quand vous faites euh, vos, euh, vos corridors économiques, ben, vous traversez. Alors oui, de temps en temps, vous traversez des grands déserts. Mais tous les pays que vous traversez, ben, ce sont des énormes projets d'infrastructures qu'il faut développer. Faut il faire, faut faire les chemins de fer, il faut faire les ponts. Faut, euh, donc vous avez un développement de maboule à faire avec des financements absolument considérables qui se comptent en milliards de dollars ou de yuan Donc vous, vous arrivez avec votre monnaie, vous signez des contrats vous arrivez avec un cadre juridique, avec un cadre commercial, euh, vous arrivez avec de la main-d'œuvre, vous embauchez de la main-d'œuvre, vous avez une diffusion extraordinaire du pouvoir dur et soft qui est chinois. » Tout d'un coup, vous vous mettez à libeller des échanges en yuan. Tout d'un coup, vous vous mettez à écrire des contrats en droit chinois. Tout d'un coup, vous vous mettez à créer des co-entreprises avec des chinois. Tout d'un coup, vous faites des choses où ben, euh, vous n'avez plus besoin des Américains, vous n'avez plus besoin des dollars, vous n'avez même plus besoin de l'anglais, parce que c'est quelque chose euh, qu'on observe. C'est-à-dire que le long de ces corridors se développe aussi autre chose. Ce sont les instituts confucius qui viennent enseigner le chinois. Donc vous avez là... C'est pas pour rien qu'on dit que ce sont des corridors de pouvoir. Euh, c'est une banque anglaise, un analyse d'une banque anglaise, la Standard Chartered, euh, qui avait dit ce sont des corridors de pouvoir. Et c'est vrai. Et comme, bien évidemment, euh, la zone essentielle de ces corridors, l'objectif essentiel de ces corridors, à la fin, c'est quand même de rejoindre l'Europe, euh, c'est sûr que si vous coupez l'objectif final, vous coupez un peu l'intérêt intermédiaire aussi. Euh, mais du coup, paradoxalement, même si, en termes d'échange, vous n'êtes pas encore... Euh, sur quelque chose d'extraordinaire. Euh, c'est vrai que le commerce mondial aujourd'hui passe dans l'immense majorité euh, par la mer, un petit peu par l'aérien et, et très peu par le train. Mais parce que c'est très récent tout ça. C'est une anecdote que je trouve absolument extraordinaire. C'est que euh, moi, il y, a, il y a une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, quand j'étais encore étudiant, j'avais un, un professeur d'histoire économique qui nous avait mais laissé absolument ahuri quand elle nous avait présenté les projets de TGV pour relier la Chine à l'Europe, pour relier Pékin à Francfort, à Paris. On s'est dit « Mais c'est absolument ahurissant de faire des TGV, ça sert à quoi ?» Et ça, c'était il y a 20 ans, alors que cette initiative BRI, Belt and Road Initiative, pardon, ces nouvelles routes de la soie, officiellement, on n'en parle que depuis 2013. Officiellement, le grand projet est là. Mais ça fait beaucoup plus longtemps que les Chinois travaillent là-dessus. Et effectivement, le TGV, on n'y est pas encore, mais... Aujourd'hui, en fret, et encore une fois, c'est pas fini, hein, c'est en cours de développement, toutes ces routes. Vous mettez deux semaines pour relier la Chine à l'Europe. Bon, ben entre l'aérien qui coûte une blinde et le bateau qui met une blinde de temps, ben, vous avez, vous avez aujourd'hui euh, une, une alternative qui est très intéressante, à long terme, qui est très intéressante, sauf si... Sauf si euh, ben vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser parce que vous traversez des zones de conflit, parce que vous êtes fermé aux échanges. Et quand je dis que vous êtes fermé aux échanges, c'est quelque chose, c'est très pratique. Hein, si vous Le hier, hein, c'est quelque chose que moi j'avais anticipé dans mon analyse, mais qui, qui, qui, qui, c'est important quand même de dire que c'est quand même corroboré par les faits. Euh, les, les grandes sociétés de fret ont coupé leur lien avec la Russie. Vous prenez, euh, vous prenez Géodice, et Géodice ne va plus en Russie, depuis hier. Les, les très grands... Euh, et les, les, je prends, veux dire parce qu'ils sont français. Mais c'est bien ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez plus utiliser ces corridors de pouvoir, vous ne pouvez plus euh, ces corridors économiques pour faire le lien entre la Chine et l'Europe. C'est un fait absolument essentiel parce que vous avez... Et c'est là où c'est important de faire... Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, hein, mais vous devez mettre en, en, en lumière cette fracture économique qui arrive et qui coupe. Et il est là. Elle est, elle est en train de se reconstruire là, cette grande muraille de fer. Alors bien sûr, vous allez me dire « Mais attendez, euh, en Iran, on est en train de, de lever un peu les sanctions. »« Ouais, d'accord, on lève un peu les sanctions en Iran parce qu'on a besoin de pétrole. Euh, mais il ne faut pas déconner non plus. Vous inquiétez pas. Et donc vous avez ces trois liaisons qui sont coupées avec cette guerre d'Ukraine. » Et ça, c est, c est, c est, tout d'un coup, tout devient logique. Et tout d'un coup, on se, on, on se met à comprendre pourquoi on a pu euh, faire cette guerre si facilement. C'est horrible de dire les guerres, les guerres qui se font si aisément. C'est qu'en fait, bah, tout le monde y avait intérêt. Enfin, Quand je dis tout le monde, non, pas nous. Nous, on se fait couillonner parce qu'on ne fait plus de politique. C'est la grande phrase du général de Gaulle. Hein. Euh, à Bruxelles, on ne fera pas de politique du tout. Il disait ça comme ça, on ne fera pas de politique du tout. Hein, parce que comment est-ce qu'on fait pour faire de la politique entre Allemands, Italiens, Français euh... Et, et c'est bien ce qu'il avait prévu. On fera pas de politique du tout. Mais en revanche, il y en aura d'autres qui feront de la politique. Hein des puissances du dehors Et quand il disait ça, De Gaulle, il avait aussi bien en tête l'URSS que les États-Unis. Et que si De Gaulle était pour l'Europe des nations et contre l'Europe fédérale actuelle, c'est parce que pour lui, c'était pas une souveraineté élargie... L'Europe fédérale, c'était l'absence de souveraineté, l'absence de politique, et du coup la faiblesse qui nous mettait en proie à l'un des deux ogres. En l'occurrence, ce sont les États-Unis qui nous ont mangés. Et là, on voit, il y a une vassalisation complète de Bruxelles aux intérêts américains. C'est une catastrophe si on n'avait pas eu cette vassalisation, si, euh, si, si on avait dit non aux Américains, on aurait pu avoir cette finlandisation. C'est comme ça qu'on sauvait l'Ukraine. C'est pas en envoyant des armes. On sauve pas les gens en leur envoyant des armes. Hein. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Le, euh, et, euh, et du coup, si vous voulez, entre l'objectif américain, qui est un objectif au final économique, alors c'est pas le seul, on est là que je, que, je, que je fais quand même cette parenthèse. Il y a énormément euh, de, de conflits imbriqués là-dedans. Euh, vous avez euh, la CIA, Blackwater, les Biden qui ont fourragé en Ukraine depuis des années. Vous avez des enjeux d'énergie. Euh, vous avez euh, l'Amérique qui commence à en avoir marre euh, de se prendre des claques euh, par euh, par Poutine en Syrie. Euh. Euh, c'est quand même, euh, ça, ça fait quand même du mal d'avoir cru euh, que le, la Russie était effacée de la carte des grandes relations internationales, et euh, à peine dix ans plus tard, elle revient et elle vous met des, elle, elle, elle vous met des coups de poing dans la gueule. C'est ce qui a fait Poutine en Syrie, quand même. Hein. Euh, mais l'enjeu le, final, ce qui fait qu'à la fin vous basculez ou vous basculez pas, le, le, la grande matrice de notre temps, c'est cette coupure économique entre l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Europe occidentale. Et du coup, vous avez cet objectif économique qui, euh, qui est atteint. Les sanctions sont là. Alors c'est sûr que ça, il faut renverser la table, euh, il faut tout d'un coup changer complètement sa manière de penser, et se rendre compte que peut-être, et ce ne serait pas la première fois, euh, les sanctions ne sont pas le résultat de la guerre, mais le préalable, et la guerre n'est que le moyen. Alors... Euh, avant de me traiter de méchant complotiste, hein, euh, ça se passe, il y a quand même énormément d'exemples historiques euh, où ces choses arrivent. Euh, les, les relations géopolitiques mondiales, ce n'est quand même pas des trucs d'enfant de cœur. Euh, et on va venir aussi pour, sur, sur la, la grande géopolitique américaine. Euh, C'est quelque chose qui est totalement en accord avec la manière de se comporter des Américains euh, depuis 80 ans. C'est-à-dire que c'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça. Quand vous dites que Poutine est fou, oui, ben, il n'était pas fou en Syrie, il n'était pas fou en Géorgie, il n'était pas fou au Karabakh, il n'est pas fou au Kazakhstan en ce moment. Euh, tout d'un coup, il est fou. Là, vous avez une rupture. Non, moi, je reste dans la continuité de ce qu'on observe depuis 80 ans. Hein. Le... Et, euh, et donc, vous avez un intérêt économique américain. Et en face, chez les Russes, vous avez un enjeu qui est davantage politique et géographique, où Poutine veut effectivement retrouver son aire d'influence pour sa sécurité, et en même temps, pour retrouver un peu de puissance, et pour pouvoir retrouver sa souveraineté. La Russie fait l'inverse de nous. C'est-à-dire que la Russie avait été totalement vidée de sa souveraineté, ils sont en train de la retrouver. Nous, on était souverain avant, on est en train de se faire vider. Chacun son tour. Et donc, comme vous avez deux adversaires... Euh, l'Amérique et la Russie, qui ont des intérêts convergents, puisque euh, Poutine retrouve, euh, retrouve sa puissance et sa souveraineté, et les Américains ont leurs objectifs économiques, bah, c'est vachement plus facile de faire une guerre quand tout le monde est gagnant-gagnant et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment comprendre euh, pourquoi cette guerre est arrivée si vite. Et alors que. Enfin, ça, je suis désolé, cette guerre nous a sidérés. Enfin, moi, elle m'a sidéré. Et que. Alors, bien sûr, à dire. Hein, vous êtes toujours deux, trois personnes qui vous diront oh, j'avais prévu la guerre. Oui, c'est sûr que depuis 2014, les Américains et les, les, les Russes faisaient quand même n'importe quoi en Ukraine. Et qu'il était probable que ça, que ça pète un jour. Euh, mais pourquoi ça pète aujourd'hui et pas il y a deux ans et pas dans deux ans euh, C'est parce qu'on a déjà eu une opportunité pour Poutine. Hein, et bien sûr, il vous fait ça l'hiver, il vous fait passer à l'été. Il vous fait ça au moment où vous avez vraiment besoin du gaz russe à fond. Euh, il a été voir... C'est un, un truc qu'on qu n'a pas assez relevé, hein, mais Poutine a été voir... Euh, euh, a été voir Xi Jinping avant de lancer son attaque. Alors Bien sûr, c'était pour, pour les Jeux olympiques. Ils n'ont peut-être pas fait que regarder les Jeux olympiques quand ils étaient là-bas. Il a été s'assurer de la position chinoise avant de lancer son attaque. Et en lançant son attaque, certes, vous pouvez me dire qu'il coupe la Chine de l'Europe, mais à l'inverse, cette attaque rapproche euh, rapproche euh, l'immense euh, immense, les immenses réserves naturelles de la Russie, ça met tout ça euh, dans les bras de la Chine. Ça met tout ça dans les bras de la Chine, et du coup vous allez avoir, et maintenant on le sait, enfin ça fait déjà plusieurs années, que euh, vous avez des, des projets de liaison de gazoduc entre la Chine et la Russie. Alors je ne sais plus exactement où c'est, ça euh, on pourrait le mettre en vert, mais vous avez une liaison qui doit être à peu près comme ça. Hein, par où elle passe. Est-ce qu'elle traverse Je ne sais, elle... sais pas si elle traverse la Mongolie ou pas. Bon, on va le mettre en pointillé parce que je n'ai pas le tracé, mais vous avez une liaison, vous avez un gazoduc entre la Chine et la Russie. Donc il y a un moment où, si nous, on n'est vraiment pas contents euh, des Russes, bah, et Poutine, il, il va envoyer son, son, son gaz en Chine. Et c'est quelque chose... La Chine n'était pas un très gros consommateur de gaz jusqu'à récemment. On, depuis un an, on se rend compte que la Chine est en train de construire une consommation de gaz. Avant, c'était le charbon, euh, c'était le charbon, le charbon, le charbon, le charbon. Euh, ils commencent à se rendre compte que 500 000 morts par an euh, ça, ça fait mal 500 000 morts liés au charbon que vraiment euh, ça commence à poser problème ils sont en train de se tourner vers le gaz euh, ils le font avec un peu de retard par rapport à nous mais ils pourraient bien nous piquer notre premier fournisseur et du coup vous avez là en fait euh, probablement deux choix stratégiques euh, qui sont en train d'être faits un par l'Amérique et l'autre par la Chine qui est la grande matrice, encore une grande matrice, non, j'ai déjà dit, pardon. Euh, mais qui est euh, la grande idée géopolitique américaine, euh, même occidentale, du XXe siècle, qui sont la, la théorie du Heartland et du Rimland. Alors là, on va se faire une troisième et dernière carte. Hop, alors, on va réeffacer tout ça. C'est... On va laisser l'Ukraine, sur cette fois. Ah non, mais c'est pas ça que je veux, moi. Euh, le Rimland et le Heartland... Euh, vous avez. Euh, Qu'est-ce que je fais Non, mais c'est pas ça que je veux faire. On va faire différemment. Pardon, excusez-moi. Tac, on va effacer tout ça là. Mais non Le, le Riemland et le Heartland. Voilà. Euh, ce sont. Donc le, ça, on commence avec la théorie du Heartland par Mackinder en 1904 qui, euh, d'une certaine manière, invente. Non, pas ça. Euh, invente la géopolitique avec euh, cette théorie euh, de Hortland et qui est complétée et corrigée par Spickman euh, en 1942, euh, en plein pendant. Euh, après. après quand, une fois que les, les Américains sont rentrés en guerre. Euh, et euh, vous avez donc. Euh, et, et qui lui complète la théorie du Hortland raté encore euh, avec euh, celle du Rimland. Et pour bien comprendre ça, euh, il faut euh, donc ce que dit Mac euh, oui Mackinder en 1904, c'est que euh, le maître du monde, euh, dans vous êtes déjà dans une première mondialisation en 1904, hein, vous avez vous avez déjà euh, le, le, L'Europe a fait son, son, son œuvre de, de colonisation. Et donc en 1904, vous êtes dans une période euh, en pleine effervescence dans laquelle on, on développe la géopolitique dans le cadre d'une pensée mondiale. Et MacKinder vous dit ben, « on commence une questions, mais quelqu'un peut être maître du monde ». Ça y est, maintenant, on a, on a à peu près tous le monde en tête, on a compris. Quelqu'un peut être le maître du monde. Et ce que dit MacKinder, c'est euh, « pour être le maître du monde, il faut être le maître de ce qu'il appelle « l'île-monde ». La plus grande et la plus riche surface émergée du globe, c'est-à-dire l'Eurasie. Et il dit donc, si un jour quelqu'un arrive à se rendre maître de l'Eurasie, il sera maître du monde. Et pour être maître de l'Eurasie, dit-il, il faut être maître du Heartland. Et le Heartland, c'est ce qu'il a pour le donc la, la grande zone de ressources, euh, qui est très très riche hein, en matières premières euh, et avec des terres très fertile, en tout cas dans une partie, qui, euh, en gros, va faire comme ça. Tac. Non, ça, je suis un peu n'importe quoi. Qui va faire comme ça. Hop. Hop, hop. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça, le Heartland. Le... Pareil, je vous renvoie aux cartes. Et donc là, vous avez tout ce Heartland-là, qui est euh, l'univers des ressources. Et, euh, et donc, pour être maître de, du monde, il faut être maître de l'Eurasie. Pour être maître de l'Eurasie, il faut être maître de ses ressources, c'est-à-dire le Heartland. Et pour être maître de Heartland, vous dit Mackinder, il faut être maître de l'Europe orientale. Hein Encore une fois, l'Ukraine, ça ne sort pas tout à fait de nulle part. Euh, et euh, Mackinder, à ce moment-là, encore une fois, on est en 1904, dit « Attention, il ne faut pas laisser l'influence allemande s'étendre trop à l'Est, parce que là, vous auriez euh, un concurrent très sérieux euh, à l'Empire britannique et son successeur, l'Empire américain. » Et cette, euh, cette théorie géopolitique, cette première grande théorie géopolitique, est complétée et corrigée en 1942 par Spickman, qui dit « C'est vrai ». Si vous voulez être le maître du monde, il faut être le maître euh, de l'Eurasie. Ce que, ce que d'ailleurs dit derrière encore Brzezinski, euh, qui est le grand stratège américain de la fin du siècle, quand il dit euh, « le, le seul concurrent à la superpuissance américaine est celui qui serait capable de fédérer le continent eurasiatique ». Et donc ce que dit Spickman en 1942, c'est « oui, c'est vrai, euh, il faut... Euh, il, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde », mais... Mais mais, mais Mackinder a donné beaucoup trop d'importance aux ressources. Ce qui est important, ce sont les hommes, et les hommes, eux, sont sur la grande bande côtière qui part d'Europe du Nord, englobe l'Europe, la péninsule arabe, l'Inde et tout le sud-est asiatique. Ce qui est hop. Et donc le Rimland, c'est-à-dire, euh, ce sont les côtés en anglais. Rim, ce sont les, les, les côtés. Et donc vous avez une opposition entre le centre et les ressources et euh, la périphérie et les hommes. Et donc, ce que dit Spickman, euh, c'est que, dit Mac... euh, ce que dit Speakman, les hommes sont plus importants que les ressources. On est dans un truc euh, où on n'a rien inventé. Enfin, on n'a rien inventé. Vous mettez ça à l'échelle du monde, mais euh, au XVIIIe siècle, en France, euh, quand les mercantilistes euh, et Jean Baudin, il n'aient de richesse que d'hommes, s'opposaient aux physiocrates qui, eux, voyaient la richesse dans la terre. C'est un peu grossier, mais c'est quand même à peu près l'idée. On était déjà dans cette même discussion en train de dire qu'est-ce qui est plus important entre les ressources et les hommes. Sachant qu'il y a des liens, bien sûr. Si vous n'avez pas de ressources, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'hommes. Et à l'inverse, si vous avez beaucoup d'hommes, vous pouvez aller chercher plus de ressources. Ce n'est pas indépendant, hein. c'est important ça. Ce n'est pas indépendant, les ressources et les hommes. Mais à certains moments, euh, il est plus important de mettre l'action euh, sur les ressources ou sur les hommes. Et ce que dit Spickman en 1942, c'est attention, c'est le Riemland qui est important. Et il a raison! Il a raison. Enfin, les, les Américains ont réussi euh, à étouffer l'Union soviétique euh, pendant la guerre froide, et ils en sont sortis vainqueurs. Et quand vous regardez le Rimland, c'est effectivement là qu'ils ont porté. Les Américains, pendant tout le second XXe siècle, font énormément d'efforts pour fracturer ce Rimland. Et pour le fracturer en Afghanistan, pour le fracturer au Vietnam, pour. Euh, le... Enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui est constant. Et là, si vous regardez... Euh, la position américaine, la position américaine est dans la continuité et dans la continuité euh, de, euh, de ce XXe siècle. Et ils sont en train de couper la Chine, qui est encore dans le Rimland, de l'Europe occidentale. Le, alors c'est très très moche ce que j'ai fait entre le Rimland et Riemland, donc je pense que vous savez quoi, on va faire, on va aller sur euh, la carte que j'avais faite, voilà, parce que c'est quand même, ça se voit quand même mieux comme ça. Et puis en plus je l'avais pas très bien fait. Euh, tac, on va faire ça et puis. Est-ce que vous voulez voir ma gueule encore Hop Non, c'est pas... Euh... Pouf, pouf Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Euh, où est-ce que c'est, ça Ça, c'est marrant. Ah, mais c'était la vidéo en direct. C'est très gros, ça. Hop Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, tenez, hop vous avez encore M1, vous avez le droit à tout. Hop. Donc là, on voit beaucoup mieux le Heartland euh, et le Rimland. Et donc, vous avez, euh, vous avez cette, grande, euh, cette grande opposition stratégique entre les Américains qui ont décidé de couper l'Europe de la Chine et qui, du coup, se concentrent encore sur le Rimland, et les Chinois, qui, eux, à l'inverse, acceptent euh, cette position américaine parce que ça les arrange, parce qu'eux font le choix à l'inverse du Heartland, parce que, bah, bien évidemment, euh, en faisant ça, euh, les Américains poussent la Russie euh, dans les bras de la Chine de Xi Jinping. De Xi Jinping pardon. En sachant que ce c'était pas du tout évident, c'était pas du tout évident euh, parce que, il euh, bah, y, y, y, y a ne serait-ce qu'encore une bonne dizaine d'années, un peu plus, euh, Poutine euh, aurait aimé, faire cette jonction avec l'Europe et se tourner de vers l'Europe plutôt que vers la Chine. On l'a un peu poussé dans les bras de Xi Jinping. Mais du coup, vous avez une Chine qui choisit l'option Heartland et l'option ressources contre les Américains qui, eux, choisissent l'option Rimland et l'option des hommes. Et il n'est pas impossible que les Américains fassent une erreur stratégique là-dedans et que, autant au XXe siècle de ressources abondantes, les hommes étaient l'essentiel, Autant, peut-être, au XXIe siècle, les ressources vont être prépondérantes, et peut-être que la Chine fait un choix gagnant. Je ne sais pas, on verra, hein, on va pouvoir s'en parler pendant 30 ans de ces conneries. Euh, mais vous avez ici le cadre général, et à mon avis euh, vaguement important, qui permet de lire de manière beaucoup plus intéressante euh, cette guerre d'Ukraine. Euh, donc désolé, cette vidéo est extrêmement longue, je ne pensais pas la faire aussi longue que ça, mais euh, c'est comme ça. On va s'arrêter là. Euh, bien évidemment, euh, il va y avoir une deuxième partie, qui est la partie essentielle, qui est celle de se dire « Bon, bah, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, collectivement et qu'est-ce qu'on fait euh, individuellement Comment on se prépare à ça Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce que ça va changer en termes d'inflation, de niveau de vie, euh, de difficultés, d'opportunités euh, On va pouvoir se projeter dans le temps long. Ça, ce sera la prochaine vidéo ». Et le prochain texte, hein, parce que c'est pareil, c'est des choses qu'il vaut mieux lire que qu'écouter. N'oubliez hein, pas que la télé, euh, comme disait l'autre, c'est du temps de cerveau, qu'on donne à d'autres. Alors je ne fais pas de pub, moi, désolé. Euh, <rire> mais est-ce que c'était euh, sur TF1, je ne sais plus, Lulé qui disait le, la, la télé c'est du temps de cerveau à Coca-Cola Là j'espère que quand même le temps de cerveau euh, vous aura été profitable à vous. Dites-moi, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, partagez, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume par là pour avoir la suite, pour être tenu au courant, c'est gratuit, hein, pour être tenu au courant quand la prochaine analyse sortira sur les solutions et les choses à faire, pour se préparer, encore une fois, individuellement et collectivement. Et moi, il me reste à vous dire à votre bonne fortune.